Je voulais juste être je voulais juste être mais j'étais juste peureux. Hey, je voulais juste être je voulais juste être mais j'étais juste peureux. Hey, je voulais juste être je voulais juste être heureux, mais j'étais juste peureux. Hey, je voulais juste être heureux, je voulais juste être heureux, mais j'étais juste peureux. Ouais, on assume pas, ouais, on tu sais pas, ouais, toi tu sais rien. Rien n'est secret, tous s'imaginent, j'ai tous assez fort. Ça se réalise, on paralyse un instant. On le dissèque, on se dit que c'est le moment de lâcher la disquette. Vendre CD chez tous les disquaires, avant de décéder, Je veux me dire, je suis fier d'être heureux, mais je suis juste heureux J'ai peur de vivre rien, d'être Yves sans les miens le bien, avoir les biens sans le bonheur, que les liens n'existent pas sans la douleur. Peur de la tendresse, qu'être moi ne soit qu'un rêve, peur de ma paresse, de mon mal-être, d'être seul dans l'arène, ou dans mon lit, sans l'arrêt. Pas, ouais on assume rien, toi tu sais pas, ouais toi tu sais rien J'te dis tout bas, mon cœur à marée basse déborde déjà Et même si j'aborde des gens, je suis déjanté Un tard grave grave, me saborde sans arrêt Ça ne paraît pas que ce rond sans carré Il ne serait pas vraiment ce qu'il est déjà L'amour si la haine, la mort si la vie, moi si j'étais toi Mes remords maudissent chacun de mes pas On comprend le poids, les mots quand ils glissent sur le monde Comme SDF, on vous montre, on vous montre pas tout, on vous ment Et ce n'est pas la mode, les sentiments, je me déteste moi J'aime mon personnage, on dit essaie d'être toi Mais mon miroir dévie grave, je me dévisage Il n'y a que des rêves de l'âge Et dans le regard, un zeste de rage, je voulais juste être heureux